Je suis ST solo euh, J'accompagne aussi bien les compagnies euh, que les entrepreneurs, donc les individus, dans le développement de leur euh, activité, euh, ceux qui euh, veulent se lancer déjà, mais ceux qui sont déjà lancés et qui souhaitent aller uh, passer à un autre niveau. Euh, je dirais l'offre, l'offre qui est en même temps variée mais ciblée. Il y a effectivement il y a du contenu. Mais comme on est, euh, je vais dire cadré, on est euh, accompagné réellement, donc on arrive à rester focalisé sur les objectifs qu'on s'est fixés. Euh, déjà le fait de, de me trouver légitime dans ce que je souhaitais faire, de me dire que c'est normal d'avoir envie de faire ça, d'avoir envie d'apporter un plus dans la vie d'autres des, des, personnes. Euh, c'est déjà quelque chose de génial. Ensuite, euh, je dirais, le, euh, la structure pour me lancer parce que je voulais faire les choses correctement et, euh, et ne pas perdre de temps surtout. Est-ce que je recommanderais Mission Passion à 100% C'est sûr, j'ai déjà commencé à le faire, j'en parle tout le temps. Pourquoi Parce que, euh, que ça marche. Tout simplement, parce que ça marche, on ne nous vend pas du rêve. Euh, donc pour ceux qui, comme moi, ont des envies, des ambitions, euh, c'est un super tremplin en fait.